Donc, euh, bonsoir à tout le monde. Euh, très heureux de vous voir ce soir. Donc, euh, dans une série qu'on donne sur les questionnaires interactifs, euh, on vous parle ce soir de Mentimeter. Donc, euh, l'idée un peu, c'est de faire un survol des outils euh, qui vous sont offerts, on va voir un peu ensemble. Euh, quel outil fait quoi, c'est quoi les forces de l'un et de l'autre, puis bon, au travers de ça, tout ce qui est produit par le Service national du Récit va aussi se retrouver dans une auto-formation sur campus Récit. Euh, puis bon, même en ce moment, la, la, les, les formations des précédentes sont disponibles sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube, donc tout ça c'est accessible en ce moment. Donc aujourd'hui, Mentimeter, on, on va reprendre notre... Euh, notre modèle habituel où on fait un premier essai ensemble. Ensuite, on jette un coup d'œil à l'application rapidement et on fait une prise en main avec Dany de l'application. Donc, tout ça en 30 minutes. Et puis, bon, ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on reste avec vous. Si vous voulez vous créer un questionnaire, si vous avez des questions plus précises, si vous voulez changer sur un ou l'autre des outils, les comparer, voir ben, si j'utilise tel outil, bien, en comparant avec Menti, bon euh, vers lequel je devrais aller. Donc euh, aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup euh, de, de, de, de beaucoup d'affinités entre Menti et Wooklap. Donc euh, on va pouvoir ensemble voir lequel est préférable. Donc, Dany vous a partagé la présentation. Euh, elle est toujours dans le clavardage si, si vous en avez besoin. Euh, donc, euh, ici, je vous montre un peu, ça, c'est la fenêtre de l'enseignant. Et ici, je, je vous ai mis aussi la fenêtre de l'élève. Donc, vous allez pouvoir voir un peu euh, ce qui en est parce que c'est important d'avoir les deux, vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Euh, de chaque côté vous avez remarqué ici qu'il y a des petits icônes donc c'est des emojis vous voyez là je viens de faire euh un emoji de chat qui apparaît, donc euh, Menti là, permet là, tout au long d'un diaporama euh, d'identifier ou de, de faire des rétroactions, donc c'est un des aspects de Menti qui peut être intéressant euh, pour euh, les enseignants, voir le feedback à distance et tout ça, donc euh, si vous utilisez cet outil-là, puis bon, Menti aussi, il faut le voir comme un diaporama dans lequel on met des questions, donc c'est vraiment un des éléments importants qu'il faut retenir de Menti. Donc ici, je vous invite à nous indiquer à quel endroit euh, vous venez, donc euh, vous pouvez ici dans l'interface de l'élève, n'est-ce pas, déplacer le petit curseur orange, le placer à un endroit et faire envoyer, donc euh, si vous avez vu au clap, vous allez voir, vous allez constater que c'est une fonctionnalité aussi qui est disponible euh, dans un euh, Menti. Et euh, ce qui est important aussi, c'est de voir que une fois que vous avez répondu, vous n'avez pas accès aux réponses des, euh, des autres. Bon, il faut vraiment avoir l'interface de l'enseignant pour pouvoir voir euh, un peu ce qui se passe. Donc, petite fonctionnalité, on a quelqu'un de la BTV. c'est le fun de le savoir. Donc, le Val-d'Or, plus spécifiquement. Et Sherbrooke, et puis on a... Euh, c'est plus l'anneau derrière. Ici aussi, un des outils qui est intéressant, puis ça nous permet de faire un petit retour sur les différentes applications qu'on a vues ensemble, donc euh, voir euh, quelle application vous intéresse plus ou à quelle vous avez plus d'affinités. Euh, L'idée, c'est de vous avez 100 points à répartir entre ces applications-là, donc euh, vous pouvez le faire à l'instant. Donc, euh, vous passez par exemple, ah euh, oh non, c'est pas la, celle à 100 points, celle-là. C'est que vous pouvez graduer sur, euh, sur une échelle de 5 des éléments comme ça. Puis, euh, une fois ben, que c'est terminé, vous avez ici le résultat. Donc, je ne vais pas fausser les données là, non plus, là, mais je faire pareil. Ce qui est intéressant de cette vision-là et que les autres outils n'ont pas, c'est euh, on a la moyenne, mais on a aussi euh, où les gens votent. Euh, donc, dans le fond, euh, euh, la moyenne ici est peut-être de deux, mais vous voyez qu'il y a un écart quand même entre des gens qui n'aiment pas Secretive euh, ou qui sont, qui sont seulement de bons amis et des gens qui euh, euh, l'aiment plus ou moins ou sont, sont prêts à, à lui donner une chance. Donc vous voyez un petit peu où se situe la courbe et ça, ça peut être intéressant. Puis bon, vous voyez que vous pouvez poser des questions assez ouvertes euh, sur des valeurs, sur des, des éléments là, qui, qui peuvent être intéressants en univers social. Peut-être, euh, je ne sais pas si Romain, ça... est-ce que ça fonctionne Depuis essayer? De nouveau? Ça fonctionne la, la numéro 2, mais la première, je n'étais pas capable de dépasser la bulle sur la carte. OK. Ben écoute, euh, comme on a fait euh, cet après-midi en fin de journée, on pourrait regarder à la fin là, si ça ne ben, fonctionne jamais. Peut-être regarder à la fin, là, voir euh, qu ce qui s'est passé de ton bord. Là. Comme je vous disais aussi, il faut voir Menti comme un diaporama, donc vous pouvez à tout moment là, ajouter, euh, si vous voulez, une, un document euh, pour euh, le regarder ensemble. Et ensuite, bon, faire insérer une question. Un des éléments qui est intéressant de Menti, c'est d'insérer une question, euh, euh, un élément plus compétitif à l'intérieur de la, de la de, de, de, de, la, de la présentation donc c'est pas obligé que tout le long de la présentation il y a une compétition donc à un moment précis dans la présentation ben, on peut décider euh, justement euh, de faire une présentation compétitive, on vous propose un avatar et puis vous pouvez changer votre euh, votre nom et euh, je vais partir avec la première question donc enter. Et donc l'idée ici, bon, vous allez avoir sur la ligne du temps, vous devez placer dans, à la bonne époque, cette, quand a eu lieu cet événement. Donc vous voyez qu'il y, y, y a du temps, donc on peut mettre... Euh, un, un, mettons, on peut ajouter du temps, on peut mettre 30 secondes, on peut changer le et on peut aussi supprimer cet aspect-là. Donc, on peut laisser le temps aux élèves de répondre, euh, mais si vous voulez ajouter un élément de temps dans votre question, c'est possible. Donc, ça, c'est un exemple de question compétitive euh, à choix de réponse et vous allez voir qu'après chaque... Euh, réponse, bien, vous allez en voir un palmarès. Donc, c'est un peu comme euh, caout ou un peu comme, euh, euh, ouais, ça, je dirais, l'exemple le plus probant, ce serait peut-être caout. Donc, encore là, je me dis, bon, je vais mettre un autre document, je vais laisser le temps à mes élèves de lire le document, ou je vais lire avec eux le document, donc l'accès au crédit est difficile pour les agriculteurs, les banques généralement situées. C'est donc à cette époque que plusieurs agriculteurs se regroupent pour mettre en commun des ressources et des services. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est de quelle idéologie il s'agit, n'est-ce pas? Donc, là, encore là, je continue, je continue mon aspect compétitif, mais euh, en, en insérant au, au travers de mes, euh, mes diapositives des questions. Copiez pas sur moi. et vous voyez ici vous avez euh, les réponses donc on vous donne la bonne réponse mais ce qui est bien c'est que vous avez plusieurs, euh, les réponses des élèves s'affichent donc j'ai euh, posé une question plutôt fermée n'est-ce pas, euh, mais vous auriez pu poser une question ouverte dans laquelle les élèves entrent des réponses et bon euh, on, on pourrait revenir sur certains éléments de la réponse qui ont, qui ont été écrite par les élèves comme ça euh, autre, bon, puis là, il y a notre palmarès là, qui, euh, mais tu sais, j'aurais pu accepter, oh, j'ai oublié de le faire, j'aurais pu accepter un des concepts et vous donner des points, mais je ne sais pas, j'étais trop vite. Donc voilà, bravo Danny qui euh, a déjà fait comme trois fois qu'il fait la question. c'est pour ça qu'il a gagné. Donc, si je reviens à la présentation, évidemment, on va on va revenir sur les nuages de mots parce que, bon, c'est un des éléments chez Menti qui, bon, qui a fait la, la notoriété de cette application-là. Euh, euh, Danny va nous donner un exemple, mais euh, vraiment un des éléments qui est le fun, bon, l'aspect compétitif euh, qu'on peut insérer, c'est un des aspects, je pense, intéressants de Menti, donc euh, qu'on peut insérer à l'intérieur de, de, de la présentation, le nuage de mots, évidemment, puis bon, il y a un tableau de bord qu'on va vous présenter tantôt. Un des, des agréments quand même, c'est l'interface qui est en anglais, euh, pour euh, créer des questionnaires, mais on peut mettre l'interface pour l'utilisateur en français. Donc, vous avez vu tantôt, tout est en français. Donc, euh, c'est possible de le mettre en français pour l'utilisateur. Pour la question d'inscription, bon, c'est assez simple. Euh, vous, pouvez, vous pouvez utiliser votre compte Google. Pour les élèves, ce qui est bien, c'est que vous l'avez vu, là, y a, euh, ils peuvent entrer un code, donc en allant sur menti.com, utiliser un URL ou un code QR, donc c'est assez facile euh, d'accès pour les élèves. Ici, puis encore là, l'idée, on vous a fait un diaporama pour, de référence, euh, c'est de vous montrer un petit peu euh, quelles sont euh, les possibilités dans la version gratuite. Là. On a démêlé tout ça parce que c'est quand même un peu alambiqué. Euh, il, y, euh, il y a, bon, euh, au plan des diapositives, plusieurs formes de diapositives qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est illimité. Les questions dites interactives, vous avez droit à deux inter questions interactives dans un diaporama, dans la version gratuite. Les Q&A, c'est les questions-réponses, Danny va revenir là-dessus, là, qui sont illimitées. Les questions compétitives, ça, vous en avez jusqu'à cinq. Et les questions dites avancées, là, jusqu une autre section, là, vous pouvez en ajouter deux. Donc, somme toute, là, vous pouvez ajouter au moins neuf questions dans un diaporama, dans une présentation. Sinon plus, parce que bon, vous pouvez utiliser les Q&A, euh, puis bon, euh, aussi plein d'images qui est nouveau là, dans, dans, dans, dans votre présentation. Donc, on va y revenir euh, sur chacun des types avec Danny. Ton micro, Danny. Oui, merci beaucoup, Steve. Euh... Vous voyez bien mon diaporama de tout le monde? J'espère que oui. C'est parti. Alors, euh, ben, dans les prochaines diapos, ce qu'on aimerait vous présenter, justement, ce sont les quatre grandes familles que Steve vous a proposées dans la diapo précédente. Les quatre grandes familles de présentation qu'on peut faire avec Mentimeter. Et par la suite, ben, à vous de constater tout le potentiel tu sais, que, que, que regorge, en fait, c'est cette présentation là Donc, sachez que pour commencer, peu importe la famille que vous choisirez, hein, que ce soit les questions de compétition, les diapositives, etc. Donc, peu importe, vous allez toujours avoir ces, ces trois grandes fonctions-là, hein, c'est-à-dire, euh, dans un premier temps, avoir euh, le type qui vous permet de sélectionner le modèle que vous j'ai approprié. Vous allez voir ici dans la présentation, ils sont souvent en bleu, ici. Donc, le type. Ensuite, euh, « Content » pour le contenu, c'est-à-dire que vous intégrerez à l'intérieur de votre présentation et « Customize » qu'on va utiliser moins, mais ça permet de modifier certains paramètres de votre présentation. Ça peut toujours être utile puis ça se peut qu'on qu l'aborde au cours de la présentation. Euh, donc, pour commencer, comme Steve vous l'a montré dans la diapo précédente, ben, il y a la première famille de présentation qu'on appelle justement les « diapositives ». Vous en avez un exemple ici avec le duplessisme, avec Maurice Duplessis. Donc, ça, c'est une diapo, en fait, que, que j'ai montée avec euh, Mentimeter. C'est une grande famille de présentations. Euh, donc, essentiellement, c'est des diapositives. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Il y a différentes dispositions. On peut même, si vous voyez ici, on peut intégrer des médias à l'intérieur, donc des vidéos. On va vous montrer un petit exemple tout à l'heure. Donc, encore une fois, on revient souvent là-dessus. Hein. C'est une des grandes particularités de Mentimeter. C'est sa capacité à générer, si on veut, de l'interactivité. Hein. C'est vraiment la force là, pour quiconque connaît un peu euh, cette application-là. Donc, sachez qu'à tout moment, à partir de maintenant, vous pouvez, euh, vous allez pouvoir explorer, essayer d'ouvrir votre Mentimeter, essayer des, des types de présentations, etc. etc. Et sachez que aussi, une des fonctions aussi, là, encore une fois, on revient avec cette idée d'interactivité-là. Par exemple, ici, là, quand je regarde dans Content, là ici, j'ai euh, dans Contenu, si on veut. Donc, j'ai mon titre, ici, j'ai mon contenu, c'est-à-dire par euh, point de forme, et à la toute fin, si vous voyez ici, c'était vous le montré, j'ai activé en tant qu'enseignant les, euh, les fonctions d'interactivité que je voudrais que les élèves utilisent. Là. Ici, j'ai un chat, j'ai un pouce dans les airs, j'ai un pouce dans. J'ai un pouce en bas, j'ai un point d'interrogation, j'ai un j'aime, etc., etc., Donc, en fait, ben, voici ce que ça pourrait donner quand, par exemple, oups, excusez-moi, voici ce que ça pourrait donner euh, sur le plan visuel lorsqu'un élève, par exemple, voudrait poser une question, hein, il voudrait commenter, surtout là, poser une question avec le, le, le Q&A à l'intérieur de votre diapo. C'est-à-dire que l'élève va activer, par exemple, vous voyez ici, il y a une diapo. Donc, l'élève, par exemple, va activer la fonction question euh, question-réponse, si on veut, et il va poser la question pourquoi Duplessis entretenait des liens avec l'Église? L'enseignant va activer la question qui s'est présentée à gauche et va la présenter euh, en grand format au reste du groupe. Donc, j'ai une question. Et l'enseignant va considérer, après ça, donc quand il va répondre à la question, il va cliquer ici, je ne sais pas si vous voyez, marquer comme ayant répondu. Donc, la réponse, en fait, là, ici, ça n'a pas été fait, mais la réponse va tomber dans la catégorie Answered, ça veut dire répondu à ce moment-là. Donc, voyez-vous, là, on fait apparaître les questions, on répond à la question oralement et on fait marquer comme répondu. Et ça se retrouve ici dans une banque de, de, de questions répondues, si on veut. Ensuite, ben voilà excusez-moi pour la deuxième grande famille de présentation, ben évidemment, ce sont les questions interactives. Hein. On ne va pas tous vous les présenter, mais peut-être quelques-unes qui nous semblent incontournables. On pourrait même dire qu'il s'agit de, de la grande spécialité de Mentimeter, hein, les questions interactives. Peut-être que vous avez assisté à une présentation où on a fait un nuage de mots, par exemple. Donc, ça, ça c'est dans cette catégorie-là. Donc, dans un premier lieu, on voudrait vous présenter, par exemple, les échelles d'appréciation. Vous avez ici un exemple. On vous a fait une capture d'écran dans la présentation. Donc, une échelle d'appréciation ou d'évaluation, c'est selon. Donc, vous sélectionnez euh, ici, par exemple, vous, avez, vous êtes dans les, les types de questions interactives. Hein. Vous, vous sélectionnez ici les échelles. Vous entrez vos énoncés ici. Et de même que vos échelles ici, justement. Donc, échelle 1 à 5. Par exemple, 5, moi, j'ai ajouté totalement d'accord, un, totalement en désaccord. Et tout ça, regardez, se déploie de cette façon-là sur le plan visuel. C'est quand même agréable à, à regarder, là, je vous dirais. C'est une des forces de Menti, je crois. C'est vraiment l'aspect visuel des choses. Ensuite, ben, probablement que vous connaissez euh, le nuage de mots. Alors, euh, ben, évidemment, tout le monde, je vais vous inviter, euh, si possible, à vous brancher euh, sur le Menti. Oui, euh, Romain, effectivement, comme caoutte. Donc, vous faites aller sur menti.com. Merci beaucoup, Steve. Et euh, Ouais, merci beaucoup. Bon, Et euh, j'ai mis aussi la deuxième façon, j'étais parti pour ça. Donc, c'est possible pour vous d'aller sur menti.com, puis on va partir le nuage de mots ensemble. C'est vous qui allez euh, contribuer au nuage de mots. Donc, euh, si vous regardez ici, je vous pose une question. Et c'est parti, vous devriez le voir apparaître dans votre écran. Donc, je vous pose la question quel mot concept résume les conditions ouvrières lors de la révolution industrielle? Alors, vous euh, voyez ici, par exemple, j'ai inséré une image hein, qui en guise d'appui, d'introduction, euh, qui met en contexte ma question. Donc, et euh, par la suite, ben voyez-vous tranquillement, je vois apparaître vos mots. Vous les voyez à l'écran. Donc, vous entrez les mots et. Euh, Voyez-vous au fur et à mesure que vous saisissez les mots, vous les envoyez, eh bien, ils apparaissent euh, sur la, la diapo de l'enseignant. Donc, on est huit participants, je vais attendre encore un peu pour que vous puissiez le tester. Oui, je crois que le mot exploitation euh, est un concept qui revient souvent lorsqu'on parle de la. De la révolution industrielle. Et si vous voulez aussi en même temps essayer le QA, donc QA, vous pouvez cliquer sur QA et vous pourriez poser une question à Dany. Tout à fait. Donc écoutez, j'ai huit réponses. Alors nous sommes huit participants, dix en tout et partout. Donc ben merci. Donc, C'était pour que vous puissiez l'expérimenter, ce nuage de mots-là, en tant qu'élève. Par la suite, euh, toujours dans les questions interactives, on peut mettre euh, à la disposition des élèves des bulles de réponses. Hein. On est toujours dans la grande famille des questions interactives. Ici, par exemple, voyez-vous, on parlait d'un vidéo. Donc, par exemple, ici, on a inséré un vidéo. On pourrait permettre aux élèves de regarder un vidéo en direct présenté via Mentimeter. Et par la suite, on pourrait euh, poser une... On pourrait proposer une intention d'écoute du vidéo, nommer des revendications des différents groupes sociaux entre 1945, et ça, ça donnerait cette formule-là, en fait, c'est-à-dire qu'on ferait par exemple réponse ouverte, et de quelle façon on voudrait que les réponses apparaissent, c'est bien évidemment sous forme de bulle de réponse, et donc il y aurait un défilement de texte comme ça qui est un peu plus substantiel que le nuage de mots où on a juste un mot à la fois, alors qu'ici, ben, on a des phrases euh, où on, on identifie clairement quelles sont les revendications à la suite du visionnement du vidéo. Je n'y pas si vous avez des questions. J'ai vu que Romain tantôt était actif, là, mais je n'y pas pour euh, les autres. Steve euh, va tenter d'y répondre du mieux qu'il peut. Ensuite, le, la troisième catégorie, ce sont... Euh, les questions de compétition, on l'a vécu tout à l'heure avec la présentation, euh, au début de la présentation. Donc, euh, ce sont des, des questions de compétition euh, où, par exemple, ben, ici, par exemple, euh, voyez-vous, quand j'ai sélectionné, par exemple, cette grande famille-là, euh, j'ai demandé, par exemple, euh, j'ai configuré, j'ai paramétré cette, cette question-là en demandant aux au, aux élèves de choisir une bonne réponse seulement. Donc, voyez-vous ici, lorsque je fais Content pour le contenu, je marque ma réponse que vous trouvez ici. J'ai même inséré un, une image en appui, par exemple, à ma question et j'ai sélectionné ma bonne réponse. Et voyez-vous, vous reconnaissez ici euh, la présentation que j'ai vécue tout à l'heure en lien avec la photo de la, la crise économique. Et encore une fois, comme le disait tout à l'heure Steve, il y a toujours moyen de paramétrer euh, les petits extras, c'est-à-dire... Euh, le, le compte à rebours, le nombre de secondes que vous donnerez aux élèves et il y a une petite fonction aussi, c'est-à-dire, vous faites activer la fonction plus rapide on répond et plus de points on a, évidemment, si on a la bonne réponse. La deuxième question, toujours dans, la, dans les questions de compétition, vous avez la deuxième, c'est un peu ce que Steve a fait. J'ai repris tel quel ce que Steve a présenté. Donc, bien évidemment, regardez dans le contenu. Dans mon type de question, j'ai rédigé la réponse. Ici, par exemple, j'ai saisi la bonne réponse. Hein, C'est ça, remettre la question tout à l'heure. Donc ici, j'ai coopératisme. Mais si je veux, je peux rajouter d'autres réponses possibles ici. Donc, je peux en faire défiler, je peux en enregistrer quand même un certain nombre. Donc, il euh, faudrait voir là, avec des accents, pas d'accent, euh, lettres majuscules, pas majuscules ou différents types de réponses, simplement. Et ça donne ici, voyez-vous, ça donne exactement ce que Steve vous a présenté il y a quelques minutes. Et à la toute fin, une fois que vous avez fini votre présentation avec ce type de réponse-là, avec ce type de question-là, de compétition, vous avez un classement qui apparaît. Donc, ça permet de simplement voir qui est avant en premier tout ça. Comme disait Steve, on n'est pas obligé d'y aller constamment avec un modèle question de compétition, mais ça peut compléter la présentation. Par euh, je termine avec les questions avancées, Romain, puis par la suite, euh, je m'adresse à toi, je sais que tu as une main et enfin, il y a les questions plus avancées. Donc, euh, c'est la quatrième grande famille de présentation. Donc, avec un système de points, euh, vous avez ce que Steve vous a proposé en début de présentation, c'est-à-dire une carte avec euh, épinglé, euh, l'idée d'épingler directement sur une carte. On l'a vu aussi pour ceux qui étaient dans la présentation au clap. Je pense que c'est la très grande majorité des gens qui sont présents ce soir qui étaient dans WootClap euh, la semaine dernière. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Wootclap. Il y a aussi euh, le classement aussi. Euh, Selon Ici, par exemple, on a une présentation d'un débat, donc on vote, par exemple, on fait comme une espèce de vote populaire dans lequel on, on intègre des choix et euh, avec des petites animations. Euh, Romain, tu avais une question avant que je passe la parole, peut-être à Steve? Oui, dans le fond, c'est par rapport à ce qu'on se parlait là, dans, le, dans le chat. C'est que moi, un des gros problèmes, tu sais, c'est que les élèves vont faire des fautes, que ce soit des accents, des s en trop. Dans le cas où, avant, dans la version gratuite, tu avais le droit à quatre réponses. Là, si je ne me trompe pas, c'est rendu deux réponses maximum dans la version gratuite. Là, est-ce que tu sais c'est combien de, de, de, de possibilités qu'on peut mettre? C'est une bonne question. Moi, je suis, euh, à moins que Steve connaisse la réponse, moi, je suis prêt à le tester euh, tout de suite, en fait avec ma question que j'ai intégrée. Parce que c'est dommage tantôt c était, c était le téléphone quand il a montré la question sur le téléphone qu'on puisse par exemple, avoir toutes les réponses qui apparaissent puis cocher celles qu'on est prêt à accepter sur le téléphone? Oui, il faudrait voir. Ces Cinq réponses. Cinq. Cinq? OK. On va essayer d'imaginer les, les erreurs qu'ils peuvent faire. Donc euh, je vais prendre le relais pour euh, les... Ok, c'est bon. Euh... Donc euh, ici, peut-être juste vous euh, remettre, euh, en gros, là, faire un petit retour sur ce qu'on a vu avec Danny. L'interface ressemble beaucoup à euh, un diaporama. Euh, puis bon, euh, ça, euh, par exemple, c'est l'interface euh, d'image, puis vous avez euh, les différentes fonctions ici qui sont là. L'important, c'est toujours, par exemple, d'ajouter une slide au départ, puis ensuite choisir son type, son type de question et euh, vous allez pouvoir comme ça ici, bon, construire vos, euh, vos différentes diapos diapositives. Euh, aussi, euh, petite chose qu'il faut savoir, c'est quand vous créez une diapositive, par exemple, sur euh, le coopératisme, on, on veut écrire ici, mais c'est vraiment sur le côté, dans le content, dans le contenu, qu'il faut le faire. Puis, autre chose, c'est quand vous créez un, un truc compétitif. On va toujours vous ajouter une diapo euh, palmarès, c'est le fun parce qu'on voit ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des réponses. Mais euh, sinon, s'il n'y a personne qui a répondu, vous allez voir, juste, on a l'impression que c'est une diapo vide. Là. Donc, ne euh, soyez pas surpris, là. Donc, il y a toujours une diapo qui suit la diapo euh, de questions compétitives pour justement afficher les résultats. Euh, en termes de, de fonctions, peut-être qui méritent votre attention euh, ici, euh, la première, ce serait peut-être le Mentimote, Mentimote euh, qui est en haut complètement ici. Donc, c'est un espèce de tableau de bord qui vous permet de partir votre présentation. Donc, je peux naviguer dans mes diapositives ici, je peux voir les questions des élèves là, qui défilent, puis bon, je pourrais afficher là, des fonctions, là, euh, plus, euh, comme les questions, euh, permettre aux élèves de voter. Euh, donc, c'est des boutons, ça. Donc, c'est une petite interface là, qui est quand même agréable pour justement gérer euh, l'administration de votre euh, diaporama. Donc, c'est une nouvelle fenêtre qui sort. Un des éléments qui mérite aussi votre attention, c'est le fait qu'il faut parfois, n'est-ce hein, pas, remettre à zéro vos résultats, c'est-à-dire que si je repars une présentation ici, donc avec d'autres personnes, donc c'est toujours le même lien pour cette présentation-là, ben je vais avoir les résultats de ma classe précédente. Donc, il faut que j'y pense de euh, euh, faire un reset des résultats, donc ça, c'est un des éléments qu'il faut penser. Puis euh, pour download, là, ça va downloader en PDF seulement. Là, donc ça, c'est vraiment une affaire qui, qui est dommage dans, dans, dans Menti. Là, donc on n'a pas de, de spreadsheet de toute façon. C'est un peu tout le temps anonyme hein, les questions dans, dans Menti. Donc on ne peut pas vraiment obtenir les, les réponses de vos élèves. Donc le, le, le uh, Reset Result, là, vous allez chercher parce que je vais cliquer dessus, vous allez voir là. Euh, vous pouvez faire euh, « des slides, slide, donc seulement celle-là ou toutes les slides, donc je vais faire ça, ils viennent disparaître. Donc, c'est une espèce de fenêtre qui apparaît de façon aléatoire. Euh, donc, il faut juste se souvenir là, que si vous voulez penser, utiliser le même diaporama d'une classe à l'autre, ben de penser à faire un « reset » des résultats qui va s'afficher à droite comme il s'est indiqué ici. Autre élément, peut-être juste faire un euh, démêler des affaires là, parce que bon… Euh, vous pouvez partir la présentation au rythme de, euh, du présentateur ou permettre aux élèves de naviguer dans vos questions. Donc ça, c'est deux fonctions là, qui sont accessibles ici. Tout ça, c'est accessible dans ce qu'on appelle « Settings » ici à droite. C'est là que vous allez avoir quelques éléments là, dont, euh, euh, pour faire paramétrer. C'est autre chose que « Customize ».« Customize » c'est toujours en lien avec… Euh, la, la diapositive, tandis que « setting », c'est en lien avec toute la présentation. Euh, si vous voulez démêler un peu là, les interactions, il y a plusieurs types d'interactions. Donc, une réaction, c'est un cœur, une phase de chat. Question-réponse, c'est bon, l'élève rentre la réponse, le prof, la voix, peut y répondre, ce, il peut l'afficher à l'écran. Et commentaire, c'est très, très, très éphémère, là, ça part. Donc, bravo, puis tu sais... Euh, puis il ne faut pas cligner des yeux, là, parce que sinon vous le verrez pas. Là, t'sais. Fait que j'utiliserai je, je, peut-être pas la fonction commentaire. Et euh, tout ça euh, est paramétrable, évidemment. Pour ce qui est des questions, si vous ne voulez pas que les élèves voient les questions des autres élèves, ça peut être une façon aussi de gérer, de, de gérer les problèmes de gestion de classe. Là. Donc, dans le fond, on pourrait écrire des niaiseries. Là. Mais euh, vous pouvez le paramétrer là, dans « Settings ». Mais sinon, ça peut être vraiment un outil intéressant, c'est-à-dire qu'un élève qui pose une question, « Qu'est-ce que le crédit? Ben, » Moi, si j'ai cette question-là comme élève, ben, je pourrais faire un pouce en l'air puis, bon, ça, ça ferait en sorte que cette question-là serait sur le dessus de la pile. C'est si les plus populaires. Donc, les élèves, c'est une question qui se pose plus souvent. Donc, je vais pouvoir l'avoir en premier. Euh, autre élément pour, comme on disait tantôt, c'est en anglais, mais toujours dans Settings, là, si vous voulez l'avoir en français, c'est ici. Euh, donc, euh, si vous voulez que les, les, les gens, les élèves voient la, votre présentation en français, c'est là, il y a plusieurs langues. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut l'ajuster pour chacune des présentations. Donc, ce n'est pas un, un paramètre que tu mets, puis toutes tes, tes présentations vont être en français. Il faut vraiment que tu ailles dans chaque présentation, la mettre en français. Euh, donc, c'est un peu euh, dommage. Puis, dernière chose, on a fait des tests très, très sérieux sur euh, le profanity filter. Donc, pour ne pas dire des gros mots, euh, dont des gros mots en suédois. Puis, euh, bon, ça ne marche pas fait que euh, c'est des tests qu'on a fait. Donc rapidement, si on revient euh, sur euh, WooClap, on vous a fait un petit tableau comparatif parce qu'on sait qu'on va avoir des questions là-dessus. On pourrait euh, amorcer une, une discussion à partir de ça. Euh, je vous ramène peut-être à la diapo euh, finale pour que Danny puisse mettre euh, justement le petit questionnaire pour avoir vos, euh, vos commentaires et tout ça. Et vous rappelez qu'on a Socrative le 9 mars. Mais euh, peut-être ouvrir sur. Euh, si vous avez des questions par rapport à WooClap, là, en gros, là, ce qu'on s'est dit, ben, si vous n'avez pas encore commencé à regarder ces outils-là, euh, WCLAP, c'est vraiment, je pense, un. un d'outils à privilégier pour sa version gratuite, bon, c'est gratuit pour le primaire et secondaire depuis environ deux ans, un peu moins que deux ans je crois, je ne sais pas combien de temps ça va être gratuit encore, là, mais en tout cas c'est un outil qui est vraiment intéressant pour, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur, mais vous avez vu, les fonctionnalités de Menti ne vous limitent pas tant que ça non plus. C'est sûr que vous avez un nombre de 9, euh, 9 à 10 questions, mais vous pourriez en avoir un peu plus pour les Q&A. Mais il euh, y, a, y a de quoi s'amuser dans Menti quand même. Là, fait qu il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ce qui est dommage dans Menti, c'est que vous ne pouvez pas importer dans la version gratuite vos PowerPoint et Keynote. Donc euh, ça, euh, ça c'est un, un problème. Là. Si vous voulez utiliser cet outil-là comme présentation et intégrer des questions, ben, il faut la version euh, payante, tandis que euh, Wooklap, lui, le permet là, dans sa version euh, ouverte. Euh, ben, en fait, la version gratuite ne le permet pas, mais la version gratuite pour les enseignants le permet. Donc, euh, voilà pour euh, ce qui est de la présentation Menti et